Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter tout ce que j'utilise pour faire mes vidéos. Celui-ci a pas mal changé depuis 2017, donc une petite mise à jour s'impose. Stop Avant d'aller plus loin, beaucoup de gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, et également de mettre un like pour montrer que vous aimez bien ce genre de contenu. Et pourquoi pas un commentaire pour partager votre avis Merci beaucoup on commence au setup avec le bureau. C'est un plateau simple de chez Ikea avec 4 pieds. Je vous recommande vivement de faire ça parce que ça vous permet de faire un bureau grand, pratique, simple et surtout pas très cher à faire. En plus, vous avez différents goûts, différentes formes, etc. Donc à vous de personnaliser votre bureau à votre goût. Ensuite, très rapidement, sur le mur, on a deux étagères de chez Ikea également. Elles sont entourées de mousse acoustique. Alors c'est plutôt de la décoration que du traitement acoustique réellement. Et on a également sur ces étagères quelques éléments de décoration tout en restant très simple. Bon, ça c'est pour la partie décoration voir maintenant avec quoi je tourne. Quand c'est du face cam, comme actuellement, j'utilise un Nikon D5500 avec différents objectifs comme un 35 mm, un 50 mm qui ouvre à 1.8, mais également un 18-200 qui est monté juste ici et qui me permet d'avoir un plus grand angle. Vous avez de toute façon dans la description de cette vidéo toutes les infos par rapport au matériel que je vous décris, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Bien sûr, une vidéo, ça ne se réalise pas qu'avec l'image. Il y a le son également. Sur le Nikon, j'ai installé un rode vidéo micro pour avoir une qualité sonore assez bonne lorsque je me balade un peu partout. J'ai également un micro cravate que vous voyez juste ici. C'est un de chez Aliexpress, c'est le premier prix. Donc vraiment, ça n'a rien de fascinant, mais ça marche plutôt bien. Et je possède également un Bird UMA, qui est un micro statique. J'ai fait une vidéo très détaillée sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Pour m'éclairer, je possède également une softbox, mais pour aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser la lumière du jour pour m'éclairer. Je vous rappelle que tout ce que je dis dans cette vidéo. Et répertorié dans la description. Passons maintenant à ce que tout le monde attend dans une vidéo setup l'ordinateur et les périphériques. Un moniteur principal, c'est le HP 25 m Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous avez sans doute dû le voir passer parce que oui, je l'aime beaucoup. C'est un écran 144 Hz qui coûte vraiment pas cher pour ce qu'il fait. Donc vraiment, je vous le recommande et en plus, il est très beau. La webcam, c'est une C920 Pro de chez Logitech rien à redire, c'est une valeur sûre. Je l'utilise un peu pour Discord et pour faire du stream mais c'est vraiment pas souvent. Ensuite en termes de clavier, c'est un clavier de chez Empire Gaming, c'est le Stardust, un clavier mécanique très confortable, très pratique, je n'ai jamais eu de soucis avec lui, il est vraiment très bien. Empire Gaming qui, vous allez le voir, revient souvent dans ce setup, puisque la souris c'est une Empire Gaming également, c'est la L Fire. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est très simple, très sobre. il n'y a seulement que trois boutons programmables et vous avez la possibilité de changer la configuration de votre souris par rapport à votre main et par rapport à vos préférence. Le tapis de souris il vient de chez Clim et c'est un tapis de souris LED. Bon il commence à être usé parce qu'il date un peu mais il est vraiment très pratique. Le casque, c'est un HyperX Cloud Alpha, franchement pas déçu. Il est très confortable, je passe des journées entières avec le casque sur la tête et je le ressens pas du tout. Le son est vraiment très bon et le micro également sauf quand je le mets un peu trop près de ma bouche. Ok All Rush B, on va maintenant passer à du lourd, mon boîtier. C'est le Diamond de chez Empire Gaming. 4 ventilateurs intégrés, donc 3 en façade. Rétroéclairage compatible avec les technologies de chez Asus et Gigabyte. Côté gauche, entièrement vitré, laissant apparaître votre configuration Gamer, YMN. Yeah ouais, enfin, il faut en avoir une de configuration. Ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce boîtier, c'est exactement ma même config que j'avais faite pour l'upgrade d'un PC Gamer pour 120 120€, à quelques détails près. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous redire. C'est un Intel Core i5-2500 refroidi par un Big Wyatt Pure Rock Slim. Il y a 8Go de RAM et également une GTX 1050 Ti de chez Zotac. J'avais également installé une carte Wi-Fi avec un SSD de 128Go et un disque dur de 500Go. Ce qui a donc changé récemment dans cette configuration, c'est le boîtier et l'alimentation. D'ailleurs, sur la façade avant du boîtier, il y a normalement 3 ventilateurs d'allumer, Mais moi, il y en a un qui est défectueux. Je devais renvoyer normalement le boîtier à Empire Gaming pour qu'il m'en renvoie à un nouveau. Mais Flemme. Euh, et comme ça, ça fait un boîtier un peu différent des autres. Ne le prends pas mal, hein. L'alimentation, c'est une Aerocool de 550 watts. Alors, pourquoi je l'ai choisie Elle a des LED. Du coup, cette config, je suis petit à petit en train de la remplacer. Mais sinon, avec tout ce que je lui fais subir, elle tient le coup. Et ça, parfois, ça m'étonne. Je me dis que j'arriverai jamais à faire tourner tel ou tel jeu. Et ben franchement, si, elle le fait. Et parfois sans problème. Comme quoi, on peut toujours se faire plaisir pour pas trop cher. Du coup, voilà, on a fait le tour du matériel que j'utilise pour enregistrer, filmer, tourner des vidéos, streamer jouer Etc. Je ne suis pas rentré dans les détails pour éviter d'en perdre quelques-uns parmi vous, parce que j'aurais très bien pu vous parler de trépieds, slider, stabilisateurs, câbles, etc. avec toutes les références, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées pour réaliser votre setup et également votre décoration. N'hésitez pas à me partager votre setup sur le serveur Discord Genesis disponible dans la description. Vous pouvez également aller regarder mes autres vidéos, celles-ci peuvent sans doute vous intéresser. Et je voulais vous dire un grand merci pour cette chaîne qui continue d'avancer et d'évoluer, donc continuez comme ça. Tout ce que vous faites pour cette chaîne, c'est juste Juste incroyable un grand merci à vous et surtout à toutes les personnes qui mettent en commentaire que mes vidéos les auront plu ça les a aidés et vraiment ce genre de commentaire me touche énormément et ça prouve que je réussis ce que je fais c'est de me rendre utile pour les autres alors merci en tout cas n'hésitez pas d'aimer la vidéo de la partager de la commenter et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos merci et à bientôt Elle a des LED.